Un jour, j'ai découvert que la vie n'a pas de sens. Un jour, triste et désolé, j'ai pris une décision. Je veux mourir. Quel idiot tu es Est-ce que tu es devenu fou Tu ne peux pas dire ça comme si la vie... Mes amis, leurs mots ne m'aideraient rien. Leurs mots nourrissaient seulement le vie existentielle qui me détruisait et rongeait l'homme. Je pense que rien n'a de sens. Je pense que toutes nos espérances seront détruites. Mais la vie n'est pas comme ça seulement. La vie est aussi bien plus de choses. Quelles chose? Dis-moi. Hum, euh, je ne sais pas. J'ai dit ça seulement parce que j'ai de trouvé des côtes C'était une phrase intelligente, c'est pas? Tout ne pas. Vous réalisez que vous parlez beaucoup de bêtises. Vous réfléchissez et réfléchissez toujours, mais en même temps, la vérité. Tout le monde souffre. Mais, le vide, le problème de l'existence, qui sommes-nous D'où venons-nous Où, venons Où allons-nous Pourquoi on est ici Y a-t-il une vie après la mort Et si elle existe, y aura-t-il de l'Internet Non, non, non. Attendez. La solution contre la vie existentielle, c'est... La révolution L'amour Non. Les croissants. Les croissants Les croissants. Les croissants.